Bonjour, mon nom c'est Laurence, je suis en secondaire 5 puis j'ai euh, 16 ans. Je m'appelle Marie-Philippe Yod, je suis en secondaire 5 et j'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Marianne, euh, j'ai 16 ans et je suis en secondaire 5. Je m'appelle Alexandre, j'ai 17 ans puis je suis en 5e secondaire. J'adore jouer au hockey. Je fais du rugby aussi. Je fais du sport, je fais du tennis. Je suis impliquée dans différentes sphères de l'école, comme le conseil des élèves. Euh, J'aime ça dessiner, ou faire de la peinture, ou euh, faire des excursions dans la forêt. Euh, moi, je voyage beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait plus de 14 pays, donc dans le c'est vraiment ma passion. Moi, je dirais que les sciences, c'est passionnant, accessible. Je dirais infini. Je dirais que c'est varié et ouvert. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un, un domaine fermé qui est juste science. Euh, ça peut être n'importe quoi, les sciences. Ben moi, ce que j'aime du de, de domaine des sciences et des technos, c'est que c'est vraiment large. Fait que dans le fond, tu peux toucher à tout. Tu peux faire ce que aimes, puis mélanger avec les sciences, comme moi j'aime l'environnement. J'aime les sciences, donc je peux mélanger ça. Tu peux avoir tout ce que t'aimes. n'importe qui, je pense, pourrait trouver quelque chose qui dans, dans le domaine des sciences, que ce soit justement moi j'aime les arts puis j'ai trouvé l'architecture. Donc d'autres personnes qui pourraient aimer les, les sports, ils peuvent essayer de comprendre le mouvement dans leur sport et tout ça. J'avais un ami au 4 et que je voulais la motiver et puis vraiment la convaincre. Je dirais de ne pas suivre ce que les autres disent, de suivre ce que toi tu dis. Parce que souvent les gens ils disent que les maths, c'est pas juste parce que tout le monde dit que les maths, c'est pas. Fais ce que t'aimes dans la vie. <rire> Preoccupez-vous pas des préjugés, comment les sciences, on porte des sarro, on fait des laboratoires. C'est vraiment, ça peut être ce que tu veux, les sciences. Tu n'as pas besoin d'avoir un, un intérêt marqué juste pour les maths, juste pour la chimie, juste pour la physique. Tu peux vraiment juste vouloir faire des changements, faire euh, de découvrir des trucs, tu veux faire des expériences. Tu veux essayer de tester des choses. C'est tous des trucs qui sont exploités en sciences. Tout ce qu'on apprend, c'est pas c'est pas tant compliqué ça. Si tu veux, si tu veux l'apprendre, tu peux l'apprendre. Pas parce que. Ta bonne préférée, c'est pas la chimie ou la physique que tu peux parler en séance. Les sciences, c'est vraiment comprendre comment le monde marche, comment ça fonctionne. Tu assis sur un bureau en ce moment, qui qui a construit ton bureau? Un ingénieur! Qui c est en train de te laver les cheveux avec un shampoing? Qui qui a fait le, la formule de ton shampoing? Comment est-il -ce est composé? C'est qui qui a pensé à créer le savoir pour tes chips? C'est qui qui va retrouver la méthode? C'est qui qui va avoir créé le sac? Tout est euh, inventé, créé par quelqu'un Puis la plupart de ça, des ingénieurs. Utiliser la science comme pour créer l'électricité, la télévision, ça, ça nous a permis d'évoluer. Ça a changé le monde, des inventions comme ça. Fait que moi, je crois qu'il n'y a pas de fin à ça, on peut continuer à évoluer, continuer à changer, à créer. Euh, c'est sciences qui vont nous permettre de faire ça. C'est vraiment, vraiment important de faire la recherche en sciences dans tous les domaines. Parce qu'on peut voir donc, historiquement, la recherche en sciences est dans tous les domaines qui a permis, en ingénierie aussi, en techno, qui a permis d'avoir la société moderne qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment euh, un changement important que la science et l'ingénierie ont pu apporter à notre société. C'est incroyable ce qu'on est rendu aujourd'hui, là, c'est rendu qu'on parle à des machines qui vont faire pour nous des choses, on envoie du monde dans l'espace sans arrêt, des des satellites dans l'espace, puis c'est clair qu'il y a 100 ans on ne pensait pas là, à ça, puis que la science, ça allait changé complètement nos vies des humains, là. puis encore plus tard, c'est clair qu'on va continuer à évoluer avec les sciences. Peut-être qu'on le sait pas, mais peut-être que les voitures vont voler pour de vrai là, dans 20 ans. Es, la science, c'est ça qui fait vraiment évoluer le monde